Il y a deux semaines, je suis venu vous acheter une bague et euh, euh, je l'ai garée. Je l'ai demander en mariage Valérie le 26 et euh, bon, pour aller chez son papa, il y a, il y a 7 heures de trajet, j'ai loupé le train, après le, le taxi m'a lâché, j'ai pris le bus avec des vieilles pour euh... Enfin bref, euh, j'ai fini par arriver. Bonjour, beau bon papa. Comment allez-vous Très très bien et toi Bien. Dites-moi. Ah, tu veux voir Valérie, j'imagine. Voilà. Elle n'est pas là. Et où est-elle Ah bah ben ça. Oui Et je ne sais pas. Vous savez pas Non. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Est-ce qu'elle est partie il y a longtemps Oh non. Mais quand Elle vous a dit où elle allait Ah oui. Non. Est-ce que vous savez comment la joindre parce qu'elle répond pas au téléphone Ah bah elle suis un message Mais c'est ce que j'ai fait hein? Bon bah je vais vous laisser D'accord. Si j'ai des nouvelles, je veux pas vous voir Si tu veux. Pour Valérie. Excusez-moi, où est-ce que je pourrais trouver Eric Qu'est-ce qui t'amène, mon fils Eric. Bonjour, mon fils. Qu'est-ce qui t'amène On ne te voit pas souvent dans la maison de Dieu. Je reviens de chez Valérie, là. Ah, et tu te demandes où elle est Ouais, et on peut pas dire qu'Hugo Hugo était une grande aide. Hein. Hugo est comme il est. C'est un brave homme et un bon chrétien. Il vient tous les jours, lui. Ouais, et à propos de Valérie, est-ce que tu sais où elle est Je ne sais pas si c'est bien mon rôle de te confier ce qu'elle m'a confié. Ouais, mais dis-moi au moins pourquoi. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Mais par bonheur... Ce n'est pas le cas de Valérie. Ah. Elle est partie pour réfléchir au calme. Réfléchir à quoi Réfléchir à sa vie, à son présent, son avenir, votre avenir, tout ça. Elle se demande si tu vas finir par la demander en mariage. Eh bien, c'est pour ça que je suis venu. Oh, quelle heureuse coïncidence. Les voix du Seigneur. Ouais, ouais, ouais. Et sinon pour Valérie, euh, parce que moi, je repars ce soir et j'ai vraiment besoin d'avoir là. Ah, oh, mais elle ne sera pas de retour avant demain Écoute, prends la bague, tu lui dis que je suis sérieux, faut pas qu'elle s'inquiète et si jamais elle doute, tu lui donnes. Ça m'ennuie, je... S'il te plaît Bon, d'accord. Merci. Mais de rien mon fils, tu peux compter sur moi, par confiant. Donc c'est là que je vais donner la bague. Allez-y, continue. continue. Ouais. Euh, je suis revenu travailler euh, euh, à la maison et, et deux semaines après, je suis revenu. Là, j'étais confiant. là. Bonjour beau bon papa, je viens voir Valérie. Ben oui. Elle est rentrée Oui. Est-ce que je peux la voir Ah non. Est-ce que je peux savoir pourquoi Bien sûr. Et donc... Euh... Elle ouais. est partie Évidemment. Est-ce que je peux savoir où... Euh... Probablement, mais il faudrait demander à quelqu'un qui sait. Donc, euh, vous ne savez pas Ben non. Vous ne savez pas non plus pourquoi l'église est fermée Non plus. En fait, vous savez très bien ce qui se passe, mais vous ne voulez pas me le dire Voilà. Voilà. Bien, je vais vous laisser. D'accord. D'accord. Vous de moi Ah, pas du tout. Absolument pas. Bah, le monde ne tombe pas autour de vous. Oui, mais vous me pointiez du doigt, là. Certainement pas. Non, c'était un oiseau qui était derrière vous. T'inqui. Il n'y a pas d'oiseau, là. Hein. Il s'est envolé. Les oiseaux s'envolent. Il n'y a pas pour vous attendre toute la journée. C'est pourquoi l'église est fermée, là Ça n'a rien à voir avec vous. Ni avec Valérie. Ni avec la bague. Il vous a parlé de la bague Très joli bijoux. Ouais, elle a dû lui coûter une fortune. Valérie a dû être très contente. Eric lui a dit que je voulais l'épouser. Pour que je sache, il faut un bien joli couple. J'espère que le prochain curé sera aussi sexy. Ils sont partis ensemble Juste après leur mariage. C'était très émouvant. Moi j'ai failli verser une larme. Valérie, c'est ma fiancée Ce n'est pas vous qui lui avez donné la bague de fiançailles Très joli bijou. Pour sûr. C'est moi qui l'ai acheté la bague. C'est possible. Ah, bah ben dans ce cas, réjouissez-vous. Et Valérie la porte au doigt maintenant. Maintenant qu'elle est mariée au père Eric. Et il faut un bien joué coup. Ah, sûr. Donc euh, voilà, si je résume, euh, tous le, les gens de mon village natal s'occupent de moi. Ma fiancée est partie avec un ami d'enfance en qui j'avais entièrement confiance. Et euh, pour couronner tout, j'ai bien coupé que euh, mon compte est dans le rouge. Et euh, ma fiancée est partie avec euh, toutes mes économies au doigt. Ah effectivement Monsieur Schumoun, c'est pas de chance. Hein. <rire> pas de chance du tout. <rire> ah, pas de chance. Ah, non <rire> Non, non, sérieusement, Vlad. Euh, si j'avais fait venir Monsieur Schumon, euh, c'est pas seulement pour rigoler. Hein. Non. Non, sérieusement, c'est pour euh, pouvoir évoquer l'éventualité de, de pouvoir euh, lui rembourser sa bague. Hein? Oh. Monsieur Skoumoun. Vous avez bien fait rire. Hein. Ouais. Nous avons une, une assurance hein. pour ce. ce genre de oui, c'est l'assurance curée. Ouais. Merci. Ça vous arrive souvent Ah, tout le temps. <rire> Ouais, Raoul C'est bon Ouais, ils ont totalement marché, ouais, carrément. Ouais, bah, je peux te dire qu'au prix, où coûte, ouais, écoute... Ouais, ça fait du bien, hein Demain, je fais ma grande demain. Toujours mon témoin Yes, yes, yes, yes, ok, ok. bisous. bisous. Ça va Bien, bien et toi Bien Dites-moi, tu vas voir Valérie j'imagine Voilà Elle n'est pas là ah. Bonjour mon papa parfait dans la foulée.